Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo euh, ça sera le dernier épisode des préparatifs du ramadan euh, le mois de ramadan il y aura des recettes puis il y aura aussi les préparatifs euh, de l'Eid j'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça, ça aujourd'hui nous allons clôturer les préparatifs du ramadan avec cette vidéo où je vais vous parler, euh, donc si vous me suivez déjà euh, je vous ai fait euh, une vidéo sur euh, mes achats cuisine pour le ramadan je vous ai fait aussi euh, une vidéo sur le grand ménage, printemps et ça coïncidait avec euh, le ramadan donc ça faisait grand ménage avant le ramadan et puis je vous ai aussi fait un tour dans ma cuisine pour vous, vous donner des idées à ranger votre cuisine avant l'arrivée du ramadan pour vous faciliter euh, euh, la tâche quand vous cuisinez euh, pendant le ramadan et puis aujourd'hui nous allons parler euh, D'autres choses, on va parler du côté euh, religion, le but du ramadan, euh, le vrai but, je, je pense que c'est le côté le plus important, euh, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. On va parler aussi euh, de, de l'organisation pendant le ramadan, surtout pour les femmes qui, qui travaillent en dehors de la maison ou euh, celles qui ont beaucoup d'enfants, une famille nombreuse, pour pouvoir gérer tout ça comment faire et puis au final je vais vous montrer quelques petits achats pour préparer ma table du ramadan donc on commence tout de suite donc je pense que le côté spirituel c'est le côté le plus important du mois de ramadan il faut savoir pourquoi on fait le ramadan, quel est le but de, du ramadan et qu'est-ce qu'on voudrait accomplir pendant ce mois-ci donc je pense que le but c'est de pouvoir, euh, le fait de jeûner c'est de pouvoir ressentir ce que les personnes qui n'ont pas les moyens euh, de, de, de manger euh, à leur faim euh, de pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent vraiment et euh, quand on ressent ça, on connaît la valeur des choses et euh, ça nous ouvre un petit peu les yeux pour partager, pour être plus, plus généreux etc donc je pense que c'est le but et aussi de, de pouvoir profiter de cette occasion pour euh, changer certaines habitudes par exemple, pour celles qui, euh, ou ceux qui ne font pas la prière à temps, par exemple, c'est une occasion pour, être plus, pour pouvoir faire la prière à temps, pour profiter, euh, pour lire le Coran. Euh, pas uniquement de lire, parce que ce n'est pas un marathon de lecture, mais lire et en même temps essayer de comprendre le sens des versets, euh, de se poser des questions, de se remettre en question, euh, de, de changer certaines habitudes, de s'éloigner de certaines mauvaises habitudes, d'éviter tout ce qui est gaspillage euh, je pense que le ramadan c'est l'occasion ou jamais pour voilà, pour se remettre en question et se ressentir un certain changement en soi donc si on ne change pas pendant ce mois-ci ça va être dur de le faire dans les autres mois je pense que c'est vraiment le mois où on a vraiment le déclic donc euh, il faut vraiment profiter de ce mois-ci euh, beaucoup de mamans ont du mal des mamans qui travaillent en dehors de la maison pas uniquement des mamans il y a des filles aussi qui sont encore étudiantes qui sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants mais elles ont du mal à gérer entre, euh, à gérer tout ça entre, entre, entre les études le travail à la maison euh, enfin beaucoup de choses comment pouvoir s'organiser euh, comment ne pas se sentir fatiguée c'est vraiment simple est, tout est une question d'organisation donc euh, c'est simple Soit vous êtes euh, smartphone, soit vous êtes euh, calepin, papier, stylo, voilà. Tout ce que vous allez faire, la première des choses, c'est de euh, vous faire une routine, voilà. Organiser votre journée. Donc, vous allez le faire au préalable, soit avant le ramadan, soit au maximum une journée avant le ramadan. Donc, euh, si vous dépassez la première journée, vous commencerez à perdre votre temps. Donc, Dès le début, faites-vous une routine. Donc voilà, je me réveille à telle heure, je fais quoi après. Donc si vous n'êtes pas très calepin, euh, comme moi par exemple, j'aime pas trop écrire. Donc je préfère noter tout ça sur mon téléphone. Et puis euh, je vais vous montrer les applications qui m'aident à, à organiser ma journée. Donc ça c'est des choses que je fais au quotidien, donc pas besoin d'attendre le ramadan. Mais le ramadan, c'est aussi une occasion pour faire tout ça. Donc voilà, ici, euh, j'utilise euh, Google Calendar, c'est le calendrier de Google. Je pense que c'est l'idéal, euh, où je note mon quotidien. Voilà, tout ce que je fais, euh, bien euh, avec mes rendez-vous, routine du matin, du soir, à quelle heure je me réveille, à quelle heure je dors, à quelle heure on mange. Je note tout. Puis j'ai aussi euh, Google Notes, euh, c'est aussi où je mets euh, c'est ici où je mets mes quelques tâches que je dois accomplir durant la semaine c'est des tâches qui n'ont pas un, un temps précis où je dois les accomplir mais c'est des tâches que je dois faire euh, en, me don en me donnant euh, un petit euh, un, Allez, j'ai un deadline pour les finir donc par exemple ici j'ai la liste des vidéos que je devrais filmer ou encore j'ai une petite to-do list que je note ici et je dois accomplir ces tâches là, je me donne une semaine pour accomplir tout ça. Voilà, si je vois que, euh, que la semaine est passée et j'ai pas fait 50-60% de ce qui est marqué sur la liste, je sens que j'ai perdu mon temps. Donc voilà, ça c'était euh, quelques applications qui peuvent vous aider à organiser votre temps. Il euh, y a aussi l'application Muslim Pro, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une application, je pense, qui est vraiment complète. Vous avez les euh, heures de prière et euh, vous pouvez être notifié même, euh, voilà, pour faire votre prière à temps. Et vous trouvez aussi le Coran au complet euh, pour lire, pour écouter en même temps euh, et pour aussi, euh, quand vous vous arrêtez quelque part, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté la prochaine fois. Donc, c'est traduit aussi en plusieurs langues. Et puis, euh, si vous, vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours regarder, regarder Tefsi, etc. Donc, je pense que c'est des applications qui sont complètes et qui peuvent vous faciliter la vie. Si vous, les avez, si vous ne les avez pas encore sur votre smartphone, téléchargez-les. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Ensuite, une fois fini avec euh, votre routine quotidienne, avec euh, votre emploi du temps, vous passez maintenant au menu du ramadan, donc je sais que c'est la hantise des mamans euh, qu'est ce que je vais préparer à manger aujourd'hui euh, c'est vraiment très compliqué surtout je sais pas le ramadan on a l'impression que les gens mangent avec les yeux plus qu'avec le ventre on prépare plein de choses et après quand on est à table ben on ne mange pas beaucoup et le reste c'est du gâchis soit ça va à la poubelle euh, voilà. soit, soit ça, ça fait des allers-retours pendant plusieurs jours et après ciao donc au cas où vous avez vous en avez de trop vous pouvez donner à vos voisins, à quelqu'un aux SDF dehors ou quelque chose comme ça euh, vous partagez tout simplement soit euh, si vous n'avez personne à qui donner euh, moi je sais que ici, euh, franchement j'ai limite personne à qui donner donc euh, soit on mange ça pour suhoor, soit ça va au congélo donc j'essaie au maximum de ne pas gaspiller mais s'il arrive qu'il y ait quelque chose en plus donc ça va au congélo, je ne remets pas ça le lendemain parce que généralement les hommes ils ont tendance à. Ils n'aiment pas trop manger ça aujourd'hui et le lendemain. Donc ce que je fais, je le mets, je le cache bien au congélo et après, <rire> la semaine prochaine, je le ressors. Et ça passe incognito. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour pas... pour pas gaspiller. Sinon, vous faites votre menu et euh, voilà, essayez d'être un peu plus.. Euh... Allez, on va dire. Il faut réfléchir en faisant le menu, Donc soit vous faites un menu d'une semaine qui se répète, ou dix jours qui se répètent trois fois, ou encore un menu euh, voilà, de 30 jours. Chaque jour, euh, un repas différent, mais faites en sorte que si par exemple, moi personnellement, si je fais la viande, un plat principal avec de la viande, bah, je ferai euh, une soupe et une salade et puis voilà ou je ferai un petit accompagnement végétarien mais je, je ne cuisine pas avec la, avec la viande euh, je, par exemple je ne fais pas des bourrecs euh, à la viande hachée avec un tagine au poulet et un tagine le euh, euh, sucré et euh, avec, euh, voilà, avec de la viande sucrée et un petit morceau de viande dans la soupe donc ça fait trop ce que je préfère c'est de faire uniquement un plat principal avec la viande et ça suffit largement je fais toujours mes soupes sans viande et ça passe très très bien tout le monde aime ma soupe, personne ne se plaint. Donc voilà, ça, ça vous évitera le gaspillage. Et puis, euh, si vous faites par exemple aujourd'hui un plat avec de la viande blanche, le lendemain, essayez de changer, de faire quelque chose de, de, de, de, de, de différent avec du poisson ou euh, même limite végétarien. Et le surlendemain, vous enchaînez avec un autre plat de viande. Donc, vous voyez, essayez de, de créer un certain équilibre. Je vous en ai déjà parlé de ça les années passées. Euh, et si vous faites par exemple euh, un, un plat de résistance assez consistant, évitez de faire une salade qui soit assez lourde, pas de salade de riz ou de pâte, plutôt une salade assez légère, tomate mozzarella ou euh, voilà laitue tout simplement. Voilà. Ça vous évite le gaspillage et puis ça vous... Ça vous euh, c'est plus bon pour la santé, c'est ce que j'essaie de dire. Donc euh, voilà, ça c'était ma petite idée. Donc Comme les années passées, comme chaque année, je vous partage mon menu dans la barre d'informations. Ou sinon, vous trouverez tout euh, dans mes highlights, dans mes stories story à la une. Les petits ronds sur Instagram là. Je vous ferai un petit, euh, une petite story à la une spéciale ramadan. Vous trouverez tout pour télécharger, etc. Donc ça c'était pour euh, s'organiser au niveau menu. Puis en fonction de votre menu, vous allez créer votre liste de courses voilà essayer de faire les courses une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Euh, j'ai quelque chose à, euh, à rectifier par rapport aux années passées. Donc l'année passée, je ne vous ai pas fait de, de préparatif du ramadan parce que j'étais sur le point d'accoucher. D'ailleurs, j'ai accouché le deuxième jour euh, du mois de ramadan. Donc il euh, fallait vraiment que je fasse une organisation. J'ai bien planifié ça, j'ai bien organisé ça. Donc j'ai pas eu de difficulté. Le mois de ramadan est passé vraiment nickel. Euh, donc chose que j'ai fait c'était euh, la congélation Donc moi j'étais quelqu'un qui était à la base contre la congélation J'avais l'impression que c'était une folie Tout le monde congelait et on congelait tout et n'importe quoi et n'importe comment On congelait des jus, on congelait des je sais pas quoi donc, donc, je euh, suis... je, donc je me suis posé beaucoup de questions Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas Donc j'ai beaucoup regardé sur le net, j'ai beaucoup lu Et finalement je me suis fait une idée Alors à la base... Euh, je pensais que si on congelait quelque chose, elle allait perdre euh, sa valeur nutritive, ce qui est faux. Donc comme on dit, il euh, y a que les cons qui ne changent pas. Et euh, voilà, j'ai changé ma vision des choses. Donc j'ai pris un gros congélateur et je ne fais pas ça uniquement pour le mois de Ramadan. Je fais, euh, je prépare en quantité toute l'année. Voilà. Si je fais par exemple des boulettes de viande hachée, ben, je fais en quantité. 2 euh, kg à la fois et puis pour congélo et euh, j'utilise euh, durant 1 voire 2 mois euh, Si par exemple je fais euh, du poulet voilà, ou des escalopes panées, j'en fais, euh, euh, voilà, fais une bonne quantité, 3-4 kg, ça dépend et ainsi de suite, donc je ne prépare pas uniquement que des boulettes de viande hachée, je fais aussi par exemple des boulettes pour une touwem ou encore pour tagine, euh, aux œufs. donc on peut dire que tout se congèle, par contre il faut vraiment être vigilant concernant les conditions de congélation et de décongélation. Euh, tout est disponible sur le net si vous voulez vous renseigner à propos de ce sujet. Puis aussi à propos euh, des légumes, des fruits. Euh, bon les fruits, généralement j'aime bien quand c'est frais. Euh, je fais mes smoothies ou mes jus de fruits, euh, où je mange des fruits, salades de fruits, etc. Euh, J'achète euh, une fois par semaine et j'utilise toute la semaine. Après c'est vrai que parfois il en reste un peu trop de bananes et ça commence un peu à noircir. Donc je les coupe et hop au congélo. Euh, pareil pour les fraises, c'est idéal pour les smoothies mais je ne presse pas mon jus à l'avance et je ne le congèle pas. après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut je respecte euh, puis concernant d'autres plats, par exemple le bourrek aussi c'est nickel euh, le halira ou bien sûr shurba, vous pouvez aussi préparer des sacs de légumes et quand vous voulez euh, préparer votre soupe, hop, vous jetez ça dans votre cocotte, <rire> rajoutez un petit peu d'huile d'olive euh, vous laissez un peu mijoter, puis vous vous rajoutez de l'eau, les épices et, et voilà, en, en, en 5 minutes vous avez déjà préparé votre soupe euh, donc ça c'est l'idéal pour, pour les soupes pareil aussi pour tout ce qui est marcouda, tout ce qui est fellef tout ce qui est croquettes de, de riz au poulet voilà, ça c'est des recettes que je vous ai déjà partagées sur ma chaîne je vous mettrai les liens dans la barre d'information pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire si, si ça vous tente euh, et au lieu de les frire tout de suite donc vous les mettez au congélo. vous les congelez d'abord sur un plat séparément puis euh, une fois bien durcis vous les mettez dans des sacs hein, pour pas que ça colle euh, les uns sur les autres donc vous les mettez dans des sacs et euh, 5-10 minutes avant le, la prière de le vous les faites frire tout simplement donc voilà ça, ça vous fait gagner un temps fou euh, beaucoup moins d'effort puisque vous faites en quantité et vous avez le temps à consacrer euh, à, votre, à vos enfants, à, à, la, à la prière, à la lecture de Coran, euh, à votre travail, à d'autres tâches, euh, à vous-même quoi. Euh, il ne faut pas oublier de, de se faire plaisir aussi, donc pour ne pas courir à droite, à gauche, je pense que c'est l'idéal. Donc j'ai testé ça avec la naissance de ma fille Nour et euh, j'ai trouvé que la méthode était vraiment géniale et je fais ça tout le temps, toute l'année, pas uniquement le ramadan. Donc dans cette vidéo, je vous partage quelques recettes. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc là, je commence avec euh, les boulettes de mtoum Je mets ma viande hachée avec une bonne quantité d'ail. Je rajoute du persil. Deux œufs, Un petit peu de chapelure Et j'assaisonne avec du sel, du poivre beaucoup de cumin je mélange le tout euh, je rajoute aussi un petit euh, allez on va dire une, une petite cuillère de beurre euh, et puis je forme mes boulettes euh, de cette manière d'une de la taille euh, d'une noix je les superpose sur du papier euh, cuisson euh, dans un plateau et je mets ça au congélateur donc une fois euh, dur donc je, je les mets dans des sacs comme ça elle ne colle pas. Et puis là j'ai aussi euh, des boulettes de viande hachée euh, d'une autre façon que j'ai préparé, euh, histoire de les mettre dans les bottes bottes ou juste tout simplement de les frire et de les servir avec des frites. Voilà. Donc vous pouvez préparer euh, votre viande hachée comme euh, vous avez l'habitude de le faire, euh, des boulettes pour, euh, pour le tagine de Kta, et ainsi de suite. Ici je vais préparer une marinade pour euh, le filet euh, de, de poulet. Donc j'ai mis deux œufs, euh, un petit peu de moutarde et euh, quelques gousses d'ail. J'assaisonne avec du sel, du poivre, un petit peu de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore meilleur. Un peu de curcuma et du curry donc ça c'est une des marinades que j'utilise pour le poulet après vous êtes libre de, de, de, de faire une marinade comme vous le souhaitez avec du yaourt nature, pourquoi pas euh, et ensuite voilà je laisse mariner un petit moment puis euh, je passe euh, les filets de poulet euh, dans de la chapelure ou bien dans des flocons d'avoine je trouve que ça donne un rendu un peu plus croquant et euh, les enfants ils aiment bien ça je les superpose comme ceci sur le plateau et après je les congèle. Euh, pareil pour les cuisses de poulet, ici je les prépare façon tagine avec euh, de l'ail, des oignons, un petit peu d'huile d'olive et euh, des citrons. Vous pouvez utiliser des citrons confits mais moi comme j'en avais pas, j'ai utilisé des citrons frais. J'assaisonne le tout. Euh, c'est des recettes que je vous ai déjà montrées au préalable sur ma chaîne, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'information. Et puis, euh, voilà, je mélange le tout. Euh, je les mets dans, dans des boîtes euh, comme ceci. C'est des boîtes que j'achète euh, à Carrefour ou à Action, ça dépend. Je ferme bien et je note dessus ce que c'est avec la date euh, dans laquelle, euh, à laquelle je les ai préparées. Voilà, pour être sûr de, de respecter euh, les conditions de congélation. Pour le côté euh, spirituel concernant les enfants. Donc les mamans qui vivent à l'étranger vont comprendre de quoi je parle. C'est vraiment difficile d'inculquer nos valeurs, notre religion, etc. à nos enfants, surtout euh, quand ils sont jeunes et qu'autour d'eux, il n'y a pas une grosse communauté musulmane. Euh, quand ils sortent dehors, bah, tout le monde mange au resto. Euh, à l'école, tout le monde mange et boit. Pourquoi nous on devrait le faire, comment leur apprendre la religion, etc. Donc moi j'ai trouvé que l'idéal c'était de jouer un peu sur le côté déco et sur le côté activité. Voilà. Euh, C'est comme ça que je fais aimer à ma fille notre belle religion sans la forcer, sans euh, euh, comment dirais-je, avec.. Comme elle est très jeune, elle a 4 ans et demi, je n'aimerais pas lui dire des choses qui peuvent lui sembler choquant. Donc, j'essaie de lui expliquer les choses doucement, délicatement et avec des belles choses parce que notre religion est belle. Euh, on n'a pas besoin d'être dur avec nos enfants pour leur expliquer les choses. Au contraire, euh, on peut leur expliquer les choses avec des méthodes très très simples. Donc, j'ai fait des calendriers. Euh, j'ai opté pour le calendrier du ramadan, l'année passée et cette année aussi. Euh, donc, l'année passée on a fait le calendrier de cette manière là donc c'était juste un petit carton que j'avais dans le garage d'un truc, je pense que c'était un, un, un modem de Proximus ou Belgacom voilà, de, pour la télé, pour le câble donc j'ai pris le carton et là j'ai acheté ces petites boîtes en forme de cube sur sur Amazon voilà ça se vend par cinquantaine ou centaines. Donc on les a collés, on les a peints, on s'est amusé à les peindre. Et puis j'ai été à Action, j'ai acheté des petites figurines, les petits trucs euh, euh, comme les, ce qu'on trouve à l'intérieur des Kinder Surprise ou encore euh, des mini Barbie, il y avait des petites choses comme ça. Euh, j'ai mis aussi euh, des petits bonbons euh, style Capri, style ou encore euh, des chocolats et tout ça. Donc euh, j'ai mis ici. Euh, par contre, j'ai pas mis uniquement ça, j'ai mis à l'intérieur des questions. Donc ma fille, voilà, elle n'a pas l'âge de lire la question, mais c'était moi qui lui lisais la question, elle lui donnait la réponse et lui apprenait par cœur la réponse. Voilà. Donc par exemple, là j'ai ouvert la boîte numéro 2 et à l'intérieur, c'est marqué euh, « Quel est notre livre sacré ?» Donc euh, le livre sacré des musulmans, c'est le Coran. J'ai appris ça à ma fille. Euh, par exemple, le troisième jour, avant d'ouvrir la boîte du troisième jour, il fallait réviser avec elle le premier et le deuxième. Ensuite, on passe à la troisième question. Pareil pour le quatrième jour, on révise le premier, le 2 et le 3, puis on passe à la quatrième question. Et moi, au début, je me suis dit si au moins, au moins, elle peut retenir dans cette tête 5 ou 10 choses euh, parmi les 30, ça serait vraiment génial. Et euh, à ma grande surprise, mashallah, ma fille, elle a retenu pas mal de choses, peut-être une vingtaine de, de, de choses ici, une vingtaine de, de questions à propos de notre religion et j'ai vraiment satisfaite j'étais super contente c'était l'année passée, elle avait 3 ans et demi donc cette année, elle a 4 ans et demi et on a opté pour autre chose voilà, c'est un autre calendrier mais cette fois-ci, on a élevé un petit peu, un petit peu le niveau on, on s'est pris très à l'avance plusieurs semaines à l'avance on a pris ce magnifique calendrier sur AliExpress à la base, il coûtait 18 euros mais j'ai vu qu'ils ont augmenté le prix pour 26 euros mais ça vaut vraiment le coup, c'est un investissement euh, de plusieurs années donc je ne rachèterai pas l'année prochaine ou l'année d'après donc on utilisera toujours le même donc en lapin donc je l'ai monté d'abord je vous montre dans cette vidéo comment je l'ai monté puis euh, qu'est ce qu'on a fait donc euh, j'ai acheté un spray une peinture argentée à action et on a acheté aussi des petits gems comme ça à action ça coûte deux fois rien donc en lapin elle a participé pour le décorer elle était très contente elle est très excitée et euh, voilà, j'ai numéroté du 1 jusqu'au 30, c'est marqué en adam. voilà. Donc à l'intérieur ici, je mettrai les questions aussi cette année. Et par contre, cette année, ma fille, comme elle a grandi, elle ne veut pas de bonbons, elle veut pas de chocolat, elle ne veut pas de figurines, elle ne veut rien. Elle veut des pièces. Euh, en fait, c'est l'idée de ma maman. Elle elle ma mère, elle m'a suggéré de lui mettre des pièces de monnaie. Donc ça peut être 1 euro, ça peut être 50 centimes, ça dépend de ce que j'ai. Je, je, je l'éparpille dans les 30 jours. Et euh, chaque jour qu'elle ouvrira et qu'elle apprendra quelque chose, euh, elle prendra sa pièce et elle mettra dans son tire-lire. Et puis au final, euh, après l'aide, elle prendra ses sous et elle achètera ce qu'elle voudra. Voilà, ça c'est l'idée. Elle est déjà excitée, elle attend avec impatience euh, le ramadan pour commencer le, le calendrier. Donc pour les mamans qui veulent savoir quelles sont les questions ou euh, voilà ce que j'ai appris à ma fille... Euh, j'ai mis tout, euh, je mettrai tout je mettrai toutes les questions en barre d'information euh, ça parle de, de beaucoup de choses ça parle du prophète euh, sallallahu alayhi wa sallam euh, comment s'appelle sa mère, son père euh, aussi euh, de... Ça parle aussi des sacs de l'islam, de pourquoi on fait le en jeûne, en jeûne à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure. Euh, C'est qui les gens qui ne jeûnent pas, par exemple les enfants et les personnes malades ou âgées. Donc tout ça, vous le trouverez euh, dans la liste des questions. Je le partage avec vous, avec Plaisir. Donc ça c'est ma façon d'inculquer ça à ma fille, mais aussi euh, le fait de marquer le coup, d'avoir une jolie déco, de créer cette atmosphère euh, très ramadanesque, très orientale à la maison, euh, ça excite les enfants et euh, ils attendent ça avec impatience. Donc cette année, j'ai opté pour une déco de table, aussi une déco de salon pour changer un peu, pour ressentir vraiment le ramadan parce qu'ici c'est vraiment dur, on le ressent pas vraiment donc j'ai opté pour ces euh, vous voyez derrière moi ces petites lanternes euh, que j'ai acheté à action et puis là en voyant sur le coup euh, la couleur dorée avec du noir je me suis dit pourquoi pas réaliser une jolie table de ramadan euh, pour le ramadan euh, dans ces tons là dans euh, couleur or et noir et donc je vous montre euh, dans la fin de cette vidéo Qu'est-ce que j'ai acheté Là maintenant, je vous montre mes préparatifs concernant la table du ramadan. Donc cette année, je voulais un petit peu casser les règles, euh, casser la déco que j'ai à la maison. J'ai du gris avec du noir, du argent, euh, du vert sur mes chaises. Et chaque fois que je fais ma table du ramadan, c'est toujours dans les mêmes temps, dans le même, euh, dans le même style. Quoi. Donc cette année, je voulais vraiment casser. Euh, donc pour commencer, déjà, je suis tombée sur... Euh, sur ces petites lanternes qui sont juste adorables, à action, qui coûte deux fois rien. Donc euh, j'ai pris deux en noir et deux en doré comme ceci. Et donc du coup ça m'a donné envie de faire une décotable de, de, de ces deux couleurs-là. Donc euh, or et, euh, et noir. Donc pour cela j'ai commandé une nappe qui, fait, qui est rectangulaire, qui fait 1m40 sur 3m pour aller avec ma table de salle à manger qui est en noir euh, anti-tache et j'ai pris avec des serviettes aussi noires, voilà j'en ai ouvert une qui sont vraiment de très très bonne qualité en tissu donc pour les rangs de serviettes je les ai commandées sur Aliexpress mais je n'ai pas encore reçu donc euh, on attend j'espère que ça viendra avant le ramadan inshallah. donc euh, voilà, les serviettes sont vraiment de bonne qualité je les ai pris sur Amazon et aussi de chez Amazon j'ai pris euh, un milieu de table un chemin de table j'ai pris un chemin de table comme ceci celui là il fait 5 mètres donc je pourrais le découper comme je veux euh, vous voyez c'est couleur or mais pas trop exagéré je voulais pas quelque chose de très pailleté donc ça fait très très classe je trouve pas très voyant non plus et ça se pose très bien sur le noir euh, après j'ai pris aussi du site Blocker, c'est un site euh, qui existe en Belgique et aussi en, en Hollande j'ai pris un set de 16 pièces. Donc vous voyez, pour, voilà, on a 4 pièces par personne. Fourchette, euh, couteau, grosse cuillère et petite cuillère. J'aime bien parce que ça fait très vintage et je ne voulais pas un doré euh, qui soit trop brillant. Donc je suis tombée sur euh, la bonne couleur. Je ne les ai pas encore lavés au lave-vaisselle pour vous dire. Donc euh, je vais tester, je vous en parlerai plus tard. Et il y a un site euh, anglais qui s'appelle. Eight party je sais pas quoi, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc c'est un site sur lequel j'ai pris de la déco, que ce soit pour le ramadan ou encore pour l'Aide Inch'Allah. Donc je ne vais pas vous montrer le côté ride, je vais vous réserver ça pour une autre vidéo. Donc j'ai pris un cake topper comme ceci où c'est marqué Ramadan Kerim en doré. J'ai pris des confettis euh, voilà, en forme d'étoiles euh, de couleur or. Et j'ai pris aussi ces petites décos en doré, vous voyez. Donc j'ai pris euh, le motif euh, mosquée. Voilà, euh, je compte les mettre au-dessus de mes apéritifs. Vous découvrirez, inch'Allah, durant la première semaine, ma table bien dressée et mon premier menu, puisque je reçois du monde, inch'Allah. Euh, je partagerai tout ça avec vous, quelques recettes, euh, comment j'ai dressé la table, la déco ainsi de suite. Euh, avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Inshallah, vous passerez un agréable ramadan et vous profiterez un maximum de ce ramadan pour prier à temps, pour lire le Coran, pour apprendre plein de choses à vos enfants, pour vous réunir, pour partager, pour plein plein plein plein plein de choses. Autre chose aussi à, à, à signaler, ce n'est pas un partenariat, ça n'a rien à voir, c'est juste quelque chose que voilà, j'ai découvert sur le net et euh, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et je vous invite à le faire. Donc euh, l'ONG LIFE, ils font une collecte, donc vous avez pour si vous offrez 1€, ça représente un iftar et un sour pour euh, une personne dans le besoin, pour un, pour un jeuneur dans le besoin. Donc euh, si vous pouvez partager au moins un euro ça serait vraiment génial Je vous encourage à le faire, vous aurez un hajar énorme Je vous fais plein de gros bisous Et à très bientôt, bye bye